Comment apparaître sur la première page de Google en 8 étapes 1. Indexer son site sur Google. 2. Utiliser des mots-clés à longue traîne. 3. Écrire plus d'articles de blog régulièrement. 4. Netlinking. 5. Rendre accessible votre site sur mobile. 6. Accélérer le chargement de vos pages. 7.